Dans cette vidéo, nous allons apprendre à transformer toute division par une fraction non nulle en une multiplication. Pour cela, partons de l'idée que la propriété énoncée avec la division par un nombre relatif non nul peut s'étendre à la division par une fraction non nulle. Rappelons cette propriété. Diviser par un nombre non nul revient à multiplier par son inverse. La question est de savoir si cela reste vrai avec des fractions. Regardons-le sur un exemple. Pour cela, calculons 18 divisé par 3 quarts. On peut, dans ce cas particulier, utiliser l'écriture décimale de 3 quarts, qui est 75 centièmes, et on obtient alors 24. En utilisant la propriété énoncée, et sachant que 4 tiers est l'inverse de 3 quarts, on va calculer aussi 18 fois 4 tiers. Et après simplification par 3, on obtient là aussi 24, ce qui confirme bien notre intuition de départ. Prouvons maintenant ce résultat dans le cas général. Pour cela, considérons A, B et C, trois nombres, tels que B et C soient non nuls. A divisé par B sur C est égal à A fois 1 sur B sur C. Et d'après la propriété de l'inverse d'une fraction, c'est aussi A fois l'inverse de B sur C. D'où le résultat. On peut donc généraliser la proposition précédente et dire que diviser par un nombre non nul, y compris une fraction, revient à multiplier par son inverse. Voici un deuxième exemple qui permet de mesurer l'efficacité de cette propriété pour calculer, par exemple, 35 divisé par 7 tiers. Comme l'inverse de 7 tiers est 3 septièmes et que diviser par un nombre non nul revient à multiplier par son inverse, alors... 35 divisé par 7 tiers, c'est la même chose que 35 fois 3 septièmes. Et après simplification par 7, on obtient 15. On remarque là aussi que le calcul mental est grandement facilité par la division qui a été transformée en une multiplication. Terminons par un exemple dans lequel on divise deux fractions entre elles. Pour cela, calculons 8 neuvièmes divisé par 2 tiers. D'après la propriété, Divisé par 2 tiers revient à multiplier par son inverse, qui est 3 demi. Ainsi, 8 neuvième divisé par 2 tiers est égal à 8 neuvième fois 3 demi. Et après simplification par 2 fois 3, on obtient 4 tiers. Là encore, la transformation de la division en une multiplication rend le calcul rapide et facile.